Salut à tous, cette vidéo est un reupload d'une ancienne vidéo de la chaîne du Rolessi, que Jessie, Jess et Léa ont décidé de suspendre. Salut <rire> Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consiste à quoi, Léa euh, Qui consiste à savoir qui de nous deux euh, correspond à chaque euh, proposition. Aux questions, enfin, non, aux, questions. Euh... aux questions qui nous ont été posées. Enfin, entre guillemets, je les ai cherchées, mais bon. Vous allez avoir des informations sur nous. Quelques informations sur nous qui vont, vous seront peut-être utiles ou pas. Voilà. Et pour ça, on a deux de petites feuilles. L'un avec Jessie, l'autre avec Léa. Pareil pour la Miss naguette à côté. Et je tout le même. long, tout le long, euh, bah, quand elle va poser une question que j'ai notée, elle va poser une question euh, qui est machin un nan, nan, nan, et bien on fera exemple Jessie. Et après, euh, verra ce qu'elle mettra, mmh. elle, et on essayera de dire le pourquoi on a, on a mis ce choix-là, et euh, etc. Tout le long de cette vidéo. Donc, voilà. On commence Oui, on commence tout de suite. Allez, qui de nous deux est la plus drôle Ah Ah J'avais ah. déjà dit, j'avais déjà dit, tu allais mettre tout à moi, J'étais sûre. Alors, vas-y. Je sais pas, moi. <rire> bah, toi, déjà, tu me dis à chaque fois, je te fais rire. C'est vrai. J'ai une pote aussi, elle vrai, me fait à chaque vrai, fois, je te la fais rire. À un endroit où je vais, bah, je sais pas, ils éclatent de rire. Je sais pas, je crois que j'ai une tête qui fait rire. Là, bah, c'est vrai, parfois elle a des... des mimiques, genre, elle te regarde. Juste avec un regard, tu, tu prends le sourire, quoi. Je sais pas pourquoi. Parfois elle fait des trucs aussi qui font rire. Et toi, pourquoi toi Pourquoi moi Parce que j'arrive à me faire rire toute seule parfois. Quand je tombe. Quand... Non, je fais des, des conneries. Parfois j'invente des trucs, mais au lieu de faire des inventions, ça... ça rate. Et du coup, ça me fait rire. Et sinon, bah, je trouve que mes vannes sont drôles. Bah, c'est le but de faire des vannes pour que ça soit drôle. Ça... C'est un peu le même style que Jonathan. Je sais pas si vous vous souvenez de ce vanne pourri Tu vois, qu'est-ce qui est jeune et qui attend Jonathan. Ah, okay. Moi, c'est le même style, tu vois. Mais ça me fait rire, moi. Et en général, pas trop les autres. Mais surtout moi. Mais du coup, je me trouve drôle. Qui de nous deux est le plus doué en informatique Yes, je yes <rire> suis là. On se dit la même chose. Ouais, bah ouais, bah quoi dire là-dessus euh... Bah, moi j'ai quelque chose à dire là-dessus. Vas-y. Attention, c'est pas bien, il ne faut pas reproduire ça. J'ai essayé de, de pirater ma Nintendo, hein, comme beaucoup le font, pour euh, le jeu Animal Crossing. Je sais pas si vous connaissez. Je voulais le pirater pour, euh, pour faire une ville mieux et tout. Et... Au final j'ai foiré tout mon jeu c'est à dire que mon jeu ne marche plus <rire> en essayant de le pirater ça n'a pas marché Et en plus de ça j'ai perdu mon jeu en entier donc euh, voilà à pas reproduire mais ça prouve bien que je suis une merde je pense que tu pas vouloir pirater mais plutôt craquer parce que, que pira on dit. pirater c'est quand tu prends le compte de quelqu'un ah ouais non bah craquer ouais. alors que craquer c'est quand tu veux euh, évoluer en. Ah ouais. enfin, tu veux avoir le jeu plus évolué que tout le monde voilà elle, elle connaît déjà les termes <rire> informatiques ça prouve aussi que voilà. qui de nous deux parle le mieux anglais Léa Léa Léa Bah oui, de toute façon, euh, oui, dans tous les cas, oui, parce que moi, euh, parler English, euh, no, no speak English. your uh, speaking English very good Léa a fait beaucoup d'anglais parce que Léa a fait une filière de langue, donc Léa, voilà. Mais euh, Léa a quand même beaucoup de mal parfois, parce que Léa n'aime pas l'anglais. Je sais parler anglais s'il faut, mais je déteste cette langue, voilà. Qui est de nous deux est la plus sensible Oh, on en a mis en même temps ouais, le même. Bah oui moi je suis hyper sensible euh, On va dire émotion... Émotion... Émo... Hein, hein ouais. C'est quoi le mot, mot. Émotionnellement émo Quand t'as l'émotion voilà Ah oui, quand t'as l'émotion Parce que même dans les films comme ça je vois un truc qui pleure Je vais, je vais pleurer ouais. euh, Quelqu'un qui pleure à côté de moi et Je vais pleurer mais c'est même pas contrôlable alors, euh, voilà. enfin, Des fois j'essaie d'en mode pleure pas, pleure pas Mais à force quand, ça, quand la goutte d'eau dépasse du vase, ben bah ça déborde quoi, ça coule Ok Voilà Qui de nous deux gagnerait au bras de fer Ah oh, mais non t'es pas là oh. <rire> Je voulais que tu mettes toi, je voulais qu'on s'affronte en, <rire> en ah, vidéo je sais que une merde moi au bras de fer Mais moi aussi <rire> j'ai pas merde. de force Déjà qu'à peine je fais ça, j'ai mal au pouce Je voulais que... tellement qu'on s'affronte pour faire une bonne une bonne truc Vas-y mais... tu veux qu'on s'affronte quand même <rire> Ah oui c'est le bras de fer, ben c'est oui. ça, c'est pas le pou, c'est pas le jeu du chinois là. <rire> bon, bah dommage, vous aurez pas eu le droit bon, bah, à un bras de fer. En fait, quand j'ai écrit les questions, je me suis dit J'espère qu'on ouais. sera pas d'accord, on va faire le bras de fer en <rire> vidéo et tout, ça aurait pu être fan et tout. Et là, on dire... vous le une prochaine fois. Bah, au faire. pire, si vous mettez 5 likes à la prochaine vidéo qu'on tournera, et l'entrée, on fera direct le bras de fer et après on fera l'intro. Qui de nous deux est la plus sociable Léon hein, Oh si Hein ah. Bah pourquoi <rire> Parce que Jessie elle adore tout le monde, elle va tout le temps avec les petits enfants et tout Elle est hyper accueillante, hyper souriante tout le temps C'est vraiment la personne qui adore rendre service même avec ses voisins et tout, parce ce qu'elle me dit à chaque fois que... <rire> Jessie c'est une fille en or, franchement Si vous avez un truc à demander à quelqu'un, vous avez peur, vous savez pas trop à qui vous adresser Vous allez voir Jessie et elle vous accueillera genre les bras ouverts et tout C'est est vrai, euh, vrai que même au travail, quand je travaille ils me demandent à moi euh, C'est où machin, c'est où, est-ce que c'est la Et, et euh, j'ai mis toi, ben bah, je sais pas, t'as un petit peu peu moins timide que moi, ça fait que tu vas, tu vas vers les gens plus facilement par rapport à moi. Ça dépend, franchement ça dépend. Oui enfin, mais voilà, ça, ça. Ça, ça dépend des circonstances, mais euh, la plupart du temps qu'on est toutes les deux et qu'il y a un truc à aller vers la personne, c'est toi qui, moi je reste à l'attendre. Ouais, mais quand il faut appeler les gens par exemple, c'est toi qui le fais. Voilà, lui, moi, ça c'est ça, pas. voilà exactement. On, plus on est plus les complément. gens en C'est ça. Qui de nous deux est la plus geek T'es quand, même... quand même très geek toi, mais sinon ouais, c'est plus moi. J'ai ouais. été bon, après, à part, à part toi. Euh... Ouais, à part ma DS, franchement. Le... Avant, je faisais des petits jeux comme euh, LOL, mais euh, voilà, j'ai arrêté parce que. League of ouais, et... Legends, pour ceux qui savent pas. Ah mmh. oui. Oh, pardon, désolé, les nuls. <rire> Non, parce qu'ils auraient, auraient pu croire qu'ils disaient LOL en mode LOL et pas LOL le jeu. Non, c'était bien, mais j'avais un ordi pas compatible qui s'est mis à déconner. Ah, parce que je suis très mauvaise perdante aussi et que parfois, il m'arrive un peu de m'énerver sur mon ordi et de se couer comme ça. Donc oh, au le bout d'un moment, voilà. Mon ordi, il aime pas. Du coup, ben voilà, je me suis calmée, je me suis mis à ma petite DS tranquillou à faire mes petits jeux. Hein, et... Mais j'y joue pas souvent non plus. Alors que toi, toi, je vois que tu joues beaucoup à la PS4 et tout. Oui, bah oui surtout les... parce que je fais des lives le soir, le vendredi et le ouais. samedi quand je peux. Après, il y a quelques après-midi quand je peux et après, je suis tout le temps sur le PC. Voilà, qui de nous deux fait le plus de shopping? Il <rire> ya rien à dire. Hein, c'est Léa à chaque fois. s'acheter ouais. un petit truc. Léa adore le shopping, surtout quand il y a les soldes comme en ah ce oui. moment. Hein. C'est logique. Hein. Voilà, voilà. Et du coup, ben qui dit soldes dit magasin, qui dit magasin dit shopping, qui dit shopping dit Léa achète des trucs. Voilà, c'est le cycle de la vie. C'est voilà. Hein. Qui de nous deux. Et la plus grande en taille et en âge. Jessie! Et oui, euh. Oui. oui, oui. Je ne ah dirai pas ma taille, mais je suis plus vieille qu'elle. 3 ans, je crois. J'ai 22. 29. 29. Enfin, ah. votre... Tu me demandais si tu 22 ou 23. 22, 22. 22 depuis le 6 janvier 2020. Ah ouais? En fait, tu 23 dans longtemps. Oh, 23 va, on 23 l'année prochaine. On n'a pas tant d'équerre que ça. On hein. a juste 3 ans, je crois. Ouais, 3. Oh, ça va. Je pourrais être ma grande soeur. C'est ça, exactement. C'est cool. Bienvenue à la famille. <rire> alors, Prochaine et dernière question. Qui de nous deux est la plus sportive <rire> <rire> Bah alors Léa, on n'est pas sportive. <rire> alors euh, euh, comment vous dire J'ai fait du badminton, hein, mais euh, j'ai arrêté parce que voilà, hein, j'ai changé de d'école. Une fois qu'on a terminé le collège, ben bah, mais on se casse hein, on va au lycée et depuis le lycée ben, je ne fais plus de sport à part un peu d'escalade que j'ai fait au lycée et qui a mal terminé pour moi C'est vrai, je te confirme Donc le sport et moi on n'est pas compatibles C'est wow. ça Alors que elle, elle fait du foot et tout Elle, elle a un mental de bol... de bonhomme Bonhomme Je suis pas un bonhomme, ok <rire> Elle a un mental de bonhomme un bonhomme, moi y'a quoi Je vais faire tomber mon téléphone euh, ouais, sportive, vous savez, je l'étais beaucoup, enfin beaucoup, je l'étais parce que collège, lycée, on faisait à chaque fois du sport, etc. Il euh, y a même, euh, enfin, ouais, à chaque fois, on me disait que je me débrouillais plutôt bien et tout, j'étais quand même... Euh... Et euh, ouais, bon bah, après, là, en ce moment, je fais plus du sport, mais euh... Mais, mais bon. on va y en médier. <rire> elle va me remettre au sport, elle va aller, tu te rentraînes là, c'est pas bon. On va s'inscrire à la salle, là. Ça va bosser dur, hein. On va faire ça sur les pectoraux. Euh, ouais. ben, on a compris quoi, les ouais. abdos. Est-ce <rire> que des pecs c'est pour aussi, les garçons On peut faire les trucs avec le bras là qui se contracte, tout ça. Là. Normalement, dans 50 ans, on devrait vous montrer tout ça. <rire> si vous êtes toujours parmi nous, ça arrive. C'était bon, la fin Et eh bien voilà, c'était la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les questions vous aura plu, enfin les réponses et tout. Toute la vidéo vous aura plu, entièrement. Pourquoi pas refaire en encore une fois un truc là-dessus avec plus de questions N'hésitez pas à nous en proposer en, en commentaire. Si vous en avez en tête, voilà. Ouais, N'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Elle ou moi les marquerons sur une feuille. Et euh, dès qu'on en a euh, assez, eh bien, on, on en tournera une deuxième vidéo avec d'autres questions qu'on n'aura pas répondu euh, aujourd'hui même. Et, et on vous dit, du coup, à, à la prochaine, prochaine.